OK, maintenant, je vais vous faire entendre l'autre vidéo, celui que j'ai euh, euh, mon entretien avec le département des finances du ministère de la Justice, dans lequel il a avoué qu'il n'avait pas enregistré le 170 qui a payé ma requête la, la, la, ma procédure en intervention pour comparaître à la salle 16.61 du palais de justice de Montréal le 21 juin dernier, afin de maintenir l'instance au dossier judiciaire 500 17 102 828 tirait 186. Donc, on commence immédiatement. Voilà, ça va long. Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 27 août 2018, euh, suite justement aux deux clips vidéo que j'ai passés euh, jeudi et vendredi dernier concernant le fait je ne pourrai pas me présenter le 18 octobre prochain au palais de justice de Montréal parce que la Cour en supérieure, la Cour du Québec, en 2004, m'a déclaré pervers avec satoire et ensuite de ça, la Cour supérieure, ici à Sherbrooke, par les juges Martin Bureau et François Thau, dans, dans le dossier du vol de Golf de l'Estrie par l'administration de la justice, m'ont aussi déclaré plein avec satoire. Alors, je voulais expliquer. Euh, en commun là, euh, un pladeur ou un nom de famille, c'est inanimé, donc ça ne peut pas être vexatoire. Il faut qu'il précise si c'est euh, le corpus qui est vexatoire ou l'animus. Et tu ne peux pas avoir qu'une âme. On a un corps matériel et une âme spirituelle. Donc les juges le savent, mais là, ils s'amusent tout simplement sur euh, euh, leur refus de vouloir nous identifier correctement alors que notre sûreté tient de notre identité, alors que les contrats que vous signez devant notaire, que ce soit pour un testament, que ce soit pour une hypothèque de maison ou de voiture ou quoi que ce soit, vous devez être bien identifié et tous les actes notariés actuellement sont délictuels. L'identification elle est fausse, elle est trompeuse, elle est perfide des notaires qui exercent euh, cette euh, euh, fonction perfide-là, les juges et les avocats qui sont par perfidie sous serment de confidentialité ou sous silence à perpétuité en vertu de la loi fédérale au 5 Donc, euh, je vais téléphoner au maître des rôles, c'est-à-dire à la division euh, financière de l'administration de la justice. Euh, du de Montréal pour leur demander un remboursement de la somme de 178 Ça va être euh, à voir haute ici et euh, je le fais immédiatement. Donc, euh, le numéro de téléphone, c'est le 1, 5, 4, 3, 9, 3, euh, 20, 63. Voilà. On met du son là-dessus. Ah! Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un télécopieur. Donc, on va retourner. 1, 5, 1, 4. 3, 9, 3. 20, 62. Voilà. On met du champ là-dessus ce serait pour le poste 1.160, s'il vous plaît. C'est aux finances du ministère de la Justice. Je monsieur, vous avez la de la Justice mondiale. Ah, OK. -ce que vous euh, écoutez, euh, prenez en note le numéro de dossier en question parce que je dois me faire rembourser euh, une somme de 170 dollars que j'ai payée. Pour le dossier judiciaire, si vous voulez le prendre en note et faire une vérification, pour être certain, c'est le dossier numéro 500 17 828- 186 C'est une poursuite judiciaire contre Jacques Chagnon, contre l'Assemblée nationale et contre le Procureur général du Québec. mais ça c'est un dossier à la Cour supérieure. Voilà de la Cour supérieure. Est-ce qu'on parle de frais judiciaires hein? euh, on on parle, Oui, regardez, on parle d'un montant de 170 pour euh, la procédure en intervention que j'ai produite le 21 juin dernier et qui a permis à la Cour supérieure de ne pas avorter et le procès. Est-ce vous êtes qui dans ce dossier, monsieur? Je suis euh, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, euh, c'est moi qui est l'intervenant au dossier et j'ai appris la semaine dernière, euh, euh, mercredi passé, que j'étais plaideur vexatoire depuis 2004 et puis que j'avais été déclaré plaideur vexatoire euh, à Sherbrooke et que cette condamnation-là tient toujours, elle s'applique toujours, donc... Euh, ce qui est arrivé, c'est qu'automatiquement, en déposant ma procédure, ils ne pouvaient pas euh, avorter euh, ce fameux, euh, cette fameuse instance judiciaire-là. Et euh, on est censé recommencer l'instance le 18 octobre prochain. Sauf qu'on m'a dit que je suis plaidaire avec Satoire. Et c'est pour ça que euh, j'ai pas la collaboration de l'administration de la justice pour euh, me procurer. Euh, la requête introductive d'instance du cabinet d'avocats Janson Inc., et Incorporé, euh, qui représentait le barreau du Québec et le, bar le barreau de Montréal dans le dossier. Donc, euh, c'est certain que euh, je vais peut-être me présenter quand même au palais de justice le 18, mais euh, moi je voudrais que vous, que vous puissiez vous assurer que je n'ai pas le droit de me présenter le 18 en salle d'audience, étant donné... Que la Cour supérieure n'a pas respecté les articles 132, 133. Monsieur, je vous interromps là, parce que là, on, vous avez commencé l'appel en disant que vous avez voulu que moi j'ai vérifié le numéro de dossier oui. en un affaire en de 170 pièces. Oui. Là, maintenant, je vous ai dit que là, dans le dossier GF pour la gestion des finances, j'ai pas trouvé cette somme-là, mais je vous ai posé une question. J'ai le reçu, euh, mon cher monsieur, j'ai le reçu ici. Pierre, euh, et là, maintenant, vous parlez des articles de, de, de, de, de loi concernant euh, la possibilité que peut-être vous ne serez pas permis dans, euh, dans la salle. Quand c'est que si je me vois avec mes collègues au auprès civil, s'ils seront en mesure de, de, vous, de vous aider par rapport à cette question. Ah, ça, vous seriez bien aimable de le faire. Sinon, euh, sinon, vous savez que le dossier avorte et il n'y a plus de loi au Québec. Ça a été démontré dans ce dossier-là par l'inscription, même si on n'en débat pas. Et si je ne présente pas, il n'y a pas personne qui peut en débattre. Et donc, il n'y a pas de loi au Québec. Et j'en fais la démonstration, moi, depuis 1893, qu'il n'y a aucune loi au Québec ni au Canada. Monsieur, je, on va retourner au bout de votre appel pour que moi je puisse essayer de vous aider. Parce que moi, je n'ai pas l'information que vous recherchez. Oui, sans doute. Rire, je ne vais pas voir si mes collègues oui, c'est ça qu'ils font parce que, que je veux vous faire rembourser. C'est vous qui allez décider s'il y a des lois au Québec ou s'il n'y en a pas, soit en, euh, en préservant... Monsieur Sandler, que, que ça c'est quelque chose que mes collègues au civil vont faire. Donc, notez que euh, vous n'avez pas m'encodé euh, la permission de joindre mes collègues au civil. Je vais vous mettre en temps parce que malheureusement, moi, je n'ai pas cette information ici. Donc, oui, j'ai téléphoné la semaine dernière et puis ils m'ont dit que j'avais oui. pas le droit. Donc, moi, c'est pour me faire rembourser, monsieur. C'est seulement pour me faire rembourser. Donc, c'est à vous de discuter avec euh, le greffe au civil, de façon à ce que est-ce que la cour supérieure est d'accord à, à faire une exception, dans mon cas, à moi, de façon à pouvoir débattre du fait que les lois, il n'y a pas de loi au Québec. L'instance va continuer le 18 octobre prochain. À temps présentement. je Je vous souhaite une bonne journée. Pareil bien, monsieur. Let's see. À oui, euh, mon nom c'est jean joseph et Antoine Normandin, je suis l'intervenant au dossier judiciaire 500-17-102-828-186, une poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale, Georges Chagnon, représentant, et contre le procureur général du Québec, c'est pour demander un remboursement. Euh, de la somme de 170 que le greffe a accepté pour que je me présente le 21 juin dernier au Palais de justice de Montréal, euh, à la salle 16.61, euh, pour euh, l'ouverture de cette instance-là, euh, même si j'étais perdu avec sa toile, Mais là, on m'a confirmé euh, à la Chambre des huissiers et au greffe du Palais de justice de Montréal, de la Cour supérieure que je n'ai pas le droit de plaider, à moins que vous utilisez votre dispense euh, judiciaire pour me permettre, pour cette cause-là, de débattre du fait qu'il n'y a pas de loi ni au Québec ni au Canada, à cause de la délictuelle Assemblée nationale du Québec, de son président et du délictuel procureur général et ministre de la Justice, ainsi qu'un notaire général du Québec. Donc, euh, j'attends les, les renseignements ou euh, le message de votre part m'accordant par dispense l'autorisation de continuer mon mandat dans ce dossier judiciaire-là, ou si vous tout simplement rejetez mon mandat. Je vais me présenter quand même le 18 octobre prochain pour la continuité de cette instance, mais pour me faire rembourser. On est actuellement enregistré. Ça va être public sur YouTube et sur Facebook. Et euh, Écoutez... Vous pourrez débattre de la façon que vous voulez, vous êtes tous délinquants. Il y a même des signatures de greffiers dans lesquelles ils reconnaissent leur délinquance dans l'administration de la justice. J'ai tous les documents. Et le 170 j'ai le reçu du paiement du 170 dans mes dossiers concernant mon intervention pour maintenir l'instance. Au dossier judiciaire, 500-17-102-828-186. J'attends votre retour d'appel. Mon numéro de téléphone, c'est 438-390-6246. Vous m'appelez M. Jacques-Antoine. Monsieur Jacques-Antoine. Jacques Merci. Et voilà. Donc, vous voyez comme moi qu'ils ne veulent pas se mouiller, mais le système, il est fini. Le système est complètement fini. Et euh, vous savez que là, c'est de la picotise qui se passe là. C'est tout simplement de l'immaturité administrative de l'administration de la justice qui est complètement déconsidérée. Elle se déconsidère elle-même chaque fois qu'elle s'adresse à moi. Chaque fois que l'administration de la justice du Québec et même du Canada s'adressent à moi surtout en matière de fiscalité, ils se déconsidèrent ils sont tout simplement perfides. Et ces gens-là, qu'est-ce ben, que si vous voulez, euh, on peut dire que la dispense, ils doivent l'utiliser actuellement pour me permettre de continuer euh, ma fonction dans cet instant judiciaire-là. Et euh, dispense, ça veut dire faire tout ce qui est interdit de faire et ne pas faire tout ce qui est permis de faire. Sur ce, bonne journée à tous. Donc, euh, voilà. Donc, les deux appels que j'ai fait hier, celle au greffe et celle au département des finances du, du ministère de la Justice du Québec, euh, c'est tout sur le même clip actuellement. Je vais mettre euh, sur euh, YouTube et sur Facebook ces deux conversations-là ensemble, donc je pas besoin d'aller d'une conversation à l'autre, tout se dit à la même place, et euh, ce document-là doit être partagé, et euh, je réitère ma demande que le 18 octobre prochain, j'espère qu'il va y avoir des gens au palais de justice pour être capable de protéger leurs droits, étant donné qu'il n'y a plus de loi ici, il n'y en aura pas, même s'il y a un juge et qu'il y a des avocats du Barreau du Québec pour débattre du fait que les lois ne sont pas traduites en anglais en vertu de l'article 133 de la Constitution du Canada de 1867. Oubliez pas qu'en 82, on n'a pas signé cette Constitution-là. Oubliez pas que l'Assemblée nationale du Québec a été fondée en 1968 et que le registraire des entreprises et des biens non réclamés qui appartient à Revenu Québec, a enregistré la Corporation Assemblée Nationale sous le numéro 88 13 81 8000 en déclarant que l'Assemblée Nationale du Québec a été constituée en 1867. C'est complètement faux. C'est le plus grand mensonge, la plus grande honte administrative judiciaire qui s'est produite à date au Canada depuis 1867 et qui permet que le fédéral, en vertu de la loi Z03 de 1985, se présente ici au Québec pour percevoir des taxes et des impôts et pour maintenir la carte de citoyenneté canadienne, ainsi que euh, continuer à fournir les prestations de son chômage de retraite, d'allocations quelconque, alors qu'il n'y a pas de loi ici et c'est pas le 75% de la population qui est bien portante, qui est, qui est victime ici, c'est le, le, 25%, même je dirais plus que ça, il y a 33% de la population actuellement qui souffre ici au Canada entre autres les Premières Nations, les communautés, la communauté des Premières Nations, toutes euh, les communautés autochtones ici au Canada sont vraiment des victimes de ce délin, cette délinquance administrative de l'Assemblée nationale et du Parlement du Canada, étant donné que la Chambre des communes, le Sénat canadien, tous les tribunaux judiciaires du Québec, l'Assemblée nationale, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, le ministère de la Justice sont tous des entreprises incorporées au registraire des entreprises et des biens non réclamés numéro 153, 21, 66 du Re, de Revenu Québec et c'est Revenu Québec qui, qui se trouve à être la reine au Canada d'un océan à l'autre. Donc, euh, on peut tout simplement euh, prétendre, on n'a pas à prétendre, dans le fond, c'est une vérité, c'est que ces corporations-là sont créées en violation des articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, en vertu des articles 90, 91, 91, 91 1, 91, 3, 91, 29 des articles 92, 92 92.1, 2, 93, 96, suivant et précédent de ces articles-là de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 que nous n'avons pas signé en 1982 et qui fait le plaisir de tous les membres du barreau, juges et avocats et notaires du barreau, du pays de 1991 du Québec, n'oubliez pas que le Québec c'est un pays, c'est le premier pays euh, à avoir recodifié sa loi civile avant les Pays-Bas c'est écrit dans le code civil baudouin renault 1997-1998 en page XXII donc la page 22 sous euh, l'ISBN euh, C'est le numéro 2-89-127-403-2. Donc, vous allez trouver ça là, et c'est un pays. Donc, comment vous voulez respecter la Constitution du Canada et l appliquer l'article 133 de cette même Constitution-là, alors que le Québec est un pays depuis 1991, et le pays du Québec, ce ça n'apparaît pas dans ça, aucun article de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877. On est sur le point de se faire fourrer, on se fait tromper carrément par l'administration de la justice du Québec, qui règne d'un océan à l'autre du Canada, par les grands cabinets d'avocats, que ce soit mccarthy tétro euh, Fasken martineau et mettez-en, mettez-en, laverie de Billy, il euh, y avait Elon euh, Blakey, qui est plus là, mais il euh, y a Norton Rose aujourd'hui, c'est tous ces cabinets d'avocats-là, mais le contrôle de l'administration du Barreau du Québec, qui contrôle tout le Canada au complet actuellement. Donc, sur ce, bonne journée à tous. Donc, euh, écoutez, je pense que j'en ai passablement dit là-dedans. Euh, vous savez, euh, la seule façon de pouvoir protester, ce n'est pas nécessairement des manifestations publiques ou quoi que ce soit à cet effet-là, parce qu'on sait que l'activité sociale est sous le contrôle de la sécurité civile donc, on doit faire ci, on doit faire ça. Et n'oubliez euh, pas que les policiers sont victimes pareil comme nous. La seule façon de pouvoir contester actuellement le fait qu'il n'y a pas de loi ici, mais c'est quasiment pas faisable, c'est que tous les chèques que vous recevez du gouvernement, que ce soit du fédéral ou du Québec, vous ne devez pas les encaisser. Ou si vous les encaissez, avant de les encaisser, prenez une copie de ces chèques-là. Vous comprenez? Et ensuite de ça, vous pouvez l'encaisser, puis vous retournez la copie de votre chèque avec un, une note de contestation dans laquelle c'est de l'argent que le gouvernement a volé au peuple que vous avez reçu de ces gouvernements-là. Moi, actuellement, euh, j'ai réclamé... Euh, de Revenu Canada, de la sécurité, euh, de la vieillesse, euh, de, du fédéral et du Québec, ils ont un retard de 11 100 à mon sujet, euh, parce que j'ai euh, fait ma demande en, en 2016, comme ça devait l'être, mais euh, ils ont commencé à me fournir mes prestations de retraite euh, cette année, en 2018. Donc, euh, et il manque euh, la première année, ils n'ont pas voulu me le payer. C'est comme euh, la Commission de la construction du Québec, actuellement, me doit 30 000 Ils m'ont envoyé, depuis 2015, ils m'envoient des documents dans lesquels je dois identifier l'état civil euh, conjugal ou non conjugal des gens à qui j'accorderai ma prestation de retraite en cas de décès, alors qu'ils sont au courant qu'un enfant fétal est un défunt par la loi sur les laboratoires médicaux. Là, c'est certain que je vais utiliser la loi euh, euh, sur le coroner pour demander au coroner de faire la preuve qu'en vertu de la loi, la personne physique, c'est un défunt. Donc, on appelle, on dit bien, le défunt enfant fétal. Donc, quand tu nais, tu es déjà mort. Il y en a qui m'ont dit que c'est à partir de 7 ans. Non, arrêtez ça, là. Pas une niaiserie de main de même, là. Non, non. Quand on est on est mort. En justice, on est mort. C'est pour ça qu'il y a l'avortement, parce que le gouvernement, lui, pour se laver des meurtres qu'il commet en décriminalisant l'avortement, au lieu de laisser euh, cette... Euh, euh, cette responsabilité là aux parents donc à la mère, au père euh, au médecin euh, devant Dieu euh, c'est le gouvernement qui a décidé de dire, bon, ben regarde, nous autres on, est, on décide que l'enfant fétal c'est un défunt donc automatiquement même s'il y a une naissance, ce n'est plus un humain c'est un défunt, c'est plus un humain vous pouvez le traiter de chose d'animal ou quoi que ce soit ce n'est plus un humain et c'est confirmé à l'article 223.1 du Code criminel canadien, qui a décidé à quel moment un enfant devient un humain. Je dis bien, l'article 223.1 du Code criminel a décidé à quel moment un enfant, qui est synonyme d'humain, devient un humain. Donc, euh, vous avez l'air de quoi, vous, la gang d'esclaves comme moi? Vous avez des gouvernements qui, qui savent qu'il n'y a aucune loi ici au Québec comme au Canada. La seule façon de contester ça, c'est de ne pas encaisser les chèques du gouvernement et de manifester votre refus d'encaisser ces chèques-là parce que ces gouvernements-là qui vous gouvernent, c'est des voleurs. Ils ont volé cet argent-là pour ensuite de ça la distribuer euh, à travers la population. C'est des voleurs et ça commence par le barreau de l'État national du Québec de l'an 2000 ou de la République du Québec de 1968 ou du pays du Québec de 1991, parce que toutes ces désignations-là pour le Québec, c'est toutes dans des lois. Puis pourtant, les lois sont hors la loi. On dit bien dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, article 1, « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Et Étant donné qu'il n'y a pas de loi ici, c'est confirmé dans la loi Z03 du fédéral concernant les lois habilitantes non législatives. Donc, ça, ça veut dire que la Chambre des communes et le Sénat canadien ne sont pas des législatures. Et c'est finalement confirmé dans les formulaires de demande formelle de paiement RC-251... Et T-118, de l'Agence du revenu du Canada, qui fait la preuve qu'il n'y a aucune loi au Québec, c'est écrit en arrière du formulaire. Il n'y a pas de loi au Québec. Et là, ben, au dossier judiciaire 500-17-102-828-186, le gouvernement actuellement, à l'automne, le 18 octobre prochain, veut tout simplement euh, traduire les lois en anglais alors qu'il n'y a pas de loi. Imaginez-vous la belle gaffe. Ils vont prendre des lois qui ne sont pas des lois parce qu'ils ont mis le mot « loi » dessus. Ils vont décider de traduire le contenu de ces lois hors la loi-là en anglais. Puis là, automatiquement, le Canada et le Québec viennent de continuer dans sa délictuelle institution. Alors que moi, j'ai débattu en 1997 de l'article 93, de l'abrogation de l'article 93. J'étais contre ça. J'étais avec le chanoine Achille LaRouche avec Rosaire Bloin et Jean-Marie Lebel, je me suis présenté devant la juge Ginette Piché de la Cour supérieure et je ne sais pas quel a été le processus au Québec pour euh, tout simplement euh, déclarer, euh, abroger l'article 93 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 en 1997, alors qu'on n'avait pas signé la Constitution du Québec en 1982, et que la Constitution de l'an 2000 de l'État national du Québec n'était pas adoptée. Et n'oubliez pas, ils ont fait ça en 1997, alors que le Québec, c'est un pays depuis 1991, en vertu de code, du Code civil baudouin renault en page 22, qui dit que le Québec, c'est le premier pays avant les Pays-Bas, à avoir recodifié sa loi civile. C'est en 1991. Donc, le pays du Québec, avec euh, Jacques Brassard et Roméo Leblanc, qui était gouverneur général du Canada, se donnait la main, publiquement, pour l'abrogation de l'article 93, alors qu'ils ont abrogé l'article 93 dans le pays du Québec qui ne fait pas partie de la Constitution du Canada de 82, qui ne fait pas partie de la Constitution du Canada de 1867, c'est un pays ici, on s'est fait avoir à plate couture, on s'est fait avoir, on se fait fourrer, et c'est pour ça qu'on est endetté actuellement à 174% de nos revenus, que ce soit un revenu de travail, un revenu de retraite, ou que ce soit un revenu d'une allocation quelconque, comme les allocations familiales ou n'importe quoi. Donc, sur ce, faites publier ça, publiez-le vous-même, et le 18, on se retrouve, tout le Québec, à Montréal, devant le palais de justice du Québec, pour que j'aille me faire rembourser le 170 et c'est pas parce que je veux pas y participer, c'est parce que la Cour supérieure m'a déclaré sa vexatoire, ils veulent pas m'avoir là, ils veulent pas me fournir les informations pour me préparer, à la continuité de l'instance, donc du procès, qui va continuer le 18 octobre prochain. Ils ne veulent pas me voir là, et automatiquement, ils viennent de faire échouer l'instance, ils viennent d'annuler l'inscription 500-17-102-828-186. Que Dieu vous bénisse, on se supporte, on travaille ensemble. Écoutez, courage, courage tout le monde et la première chose à faire, c'est plate à dire, hein, au moins si vous avez un chèque, ne l'encaissez pas. Si vous avez un seul chèque, les autres chèques, encaissez-les, mais votre chèque que vous allez recevoir du gouvernement, le chèque que vous allez avoir prochainement, s'il y a possibilité au moins de prendre un de ces chèques-là, c'est malheureux parce que c'est tout des dépôts directs aujourd'hui. C'est à vous d'aviser votre banque, votre institution financière, de tout simplement vous dire que le chèque qu'ils vont recevoir vous le refusez, celui-là, tout simplement. C'est certain que si vous attendez un chèque de 5 ou 6 000 ou 10 000 comme moi, vous allez l'encaisser, mais moi, actuellement, je ne peux même pas l'encaisser. J'ai un chèque de 8 900 du fédéral que je ne peux pas encaisser, et euh, le fédéral m'a retourné, un chèque, envoyé un chèque aujourd'hui de 639 alors que j'ai le droit au supplément de revenus et tout ça. Le fédéral ne veut rien savoir de moi, mais écoutez, on est traités ici comme des animaux. <coughs> Même que les animaux sont mieux traités que nous autres. Donc, passez le message. Moi, sur ce, comme je vous dis, je n'encaisse pas l'échec tant que le gouvernement ne se sera pas corrigé. Je suis votre modèle. Ne faites pas ce que je fais, là. Tout le travail que j'ai fait depuis 30 ans, je suis votre modèle. Utilisez ce que j'ai gagné, mes connaissances et ce que je vous enseigne pour soutenir pacifiquement et honorablement le, le, le combat qu'on mène contre la dictature du communisme totalitaire du Québec, qui n'est pas le reste du Canada, c'est seulement le Québec. Bonne journée à tous.